Se passe comment pour vous, le monde d'après On a beau espérer qu'il ne ressemble pas trop à celui d'avant, on a le sentiment que ce n'est pas toujours gagné. L'année dernière, vous avez probablement découvert avec nous cinq projets aux quatre coins de la France. Des projets liés au numérique, mais pas seulement. Des projets qui redéfinissent la solidarité, le social, l'accès à la connaissance, l'administration des territoires, mais aussi l'alimentation, la consommation, la culture et la vie locale. Finalement, ces projets, ils proposent d'autres manières d'habiter le monde. Alors on a réalisé quelque chose. Ces initiatives, il en existe plein d'autres en France, sous différentes formes. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles portent en elles des réponses, des solutions, des modèles alternatifs pour envisager ce fameux monde d'après. On se dit qu'on a beaucoup écrit et parlé pour imaginer le futur, alors il est peut-être temps de le montrer. Parce que le monde d'après, il est déjà là, sous nos yeux. Il suffit juste de savoir où regarder. Bienvenue dans cette nouvelle saison d'Hyperlien. Le monde d'après est déjà là. Donc là, on est à Pierrefonds. Pierrefonds vient de prendre un bus pour y arriver de Compiègne. Euh, Compiègne, c'est à 2h de Lille, 1h de Paris. Voilà, pour le premier épisode d'Hyperliens, on n'a pas été hyper loin. Moi, je suis assez ému de vous retrouver. Je suis Samuel et je vais être votre guide dans cette nouvelle saison d'Hyperlien. On avait bien compris l'année dernière que le numérique, c'était juste une porte d'entrée vers des modes de vie différents. Et là, on va arrêter de se mentir pour cette saison et on va aller explorer tout ça. Et ça commence par l'Ermitage à Autrèche. C'est un lieu qui a une longue histoire, qui débute dans les années 50 et qui est lié à une famille sur plusieurs générations. C'est d'ailleurs Jean Caranti qui nous a donné rendez-vous. Mais voilà, on attend qu'il finisse une nos réunion. Samuel j'ai grandi dans ce petit village d'Autrèche et dans cette propriété que nous allons rejoindre là, qui s'appelle l'Ermitage. Puis je me suis installé à Paris au printemps 2007 et je me suis occupé de développer une maison des associations de la mairie de Paris. Ils ouvraient à ce moment-là toutes les maisons. Et je me suis occupé de celle du deuxième arrondissement. Je m'en suis occupé presque dix ans. Ça a été passionnant. Je rencontrais plein de gens. J'étais dans le sentier. C'était l'explosion de, de l'écosystème startup, up des, des écosystèmes de passionnés de logiciels libres. Donc, j'ai vu la naissance de la paillasse, notamment. Et, et Autrèche, ça donne quoi Autrèche, c'est un tout petit village rural. Ça, on en, en parlera, au milieu, à la frontière entre l'Aisne et l'Oise. C'est un village de 750 habitants, plutôt bien peuplé, mais euh, qui, qui, qui, euh, qui avait, qui s'était endormi après la Première Guerre mondiale. Et nous, on essaye de le relancer. Il y a un vrai travail, je vous en reparlerai. Il y a un vrai boulot de dialogue avec la population. Ça, c'est un des gros sujets de, de, de l'Ermitage. Hein. Le, le, le fait de construire un lien avec des habitants et de les faire participer, de leur faire euh, se saisir de ce lieu qui a été racheté par une, par, euh, une équipe, mais que progressivement, on communise. On le... Les gens, de plus en plus, se disent « Mais en fait, euh, c'est un lieu euh, qui peut nous appartenir. » ils se disent ah bah en fait on peut y venir, ah bah en fait on peut on peut faire des choses ici. Donc nous l'ermitage c'est un lieu qui est en train de devenir un commun, mais mmh. tout doucement. Et on a choisi de pas décréter le commun de manière arbitraire en disant c'est un commun, alors même que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire ouais. du point de vue du principe. Voilà On arrive là, ça c'est l'église du village, et là on arrive à l'ermitage. Voilà, welcome Yeah Ah ouais, c'est un village quoi. Ouais, c'est... C'est 21 bâtiments et une trentaine d'hectares. Il faut imaginer que je suis né ici. Donc j ai, j ai, je, suis, je suis né en 1974 ici. Et puis que j'ai grandi, mon père ayant son bureau là, mes frères et sœurs ont vivaient avec nous. Donc C'est aussi pour ça que je me sens vraiment... Moi, comme, comme vie professionnelle, après une vie dans une administration, c'est complètement... Complètement inespéré, quoi. Là, c'est un peu l'heure d'aller se coucher, il est tard, mais on a appris plein de choses. Et du coup, je vous emmène, on va vous faire visiter un petit peu l'endroit où on dort. Là, c'est la chambre. Et en plus, ce soir, on nous a raconté petite cerise sur le gâteau qui avait en fait un lavabo dans un placard. Voilà, il nous en faut peu pour être un peu heureux. Mais du coup, on est un peu content de découvrir ça. Eh bien on est juste devant, bienvenue à l'Ermitage, et euh, on cherche un guide pour avoir une visite et je crois qu'on va avoir une visite de qualité avec Latifa, donc je vous emmène, on va la rencontrer. Ah yes Hello, ça va C'est toi notre guide. C'est ça. Très content. Et ton rôle, du coup, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Euh, donc, la première euh, en tant que directrice générale de l'entreprise Hermitage, mmh. parce que c'est aussi une entreprise, l'Hermitage. Donc, euh, je consolide le modèle économique, son modèle d'activité, etc. Et à côté de ça, j'ai une seconde casquette qui est liée à mon parcours euh, antécédent, mon parcours professionnel. Euh, je m'occupe de toutes nos activités d'accompagnement, de conseil en innovation sociale pour les collectivités du coin. Ici, donc, au rez-de-chaussée, tu vas avoir euh, donc, ce Café solidaire. Euh, L'idée, c'est de pouvoir servir au moins euh, 25 repas euh, par service. Euh, à tarif extrêmement abordable toujours bio, bien entendu, et maison. Aux, aux habitants du village du coup Aux habitants du mmh. village et des environs. Et puis c'est également euh, cet espace où tu vas voir euh, vraiment le poumon événementiel euh, lié euh, à notre programmation culturelle. Du coup, le bâtiment, on arrive Ah, alors Aha. ça, c'est la grande maison. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment le centre névralgique de l'Ermitage. C'est là où euh, bah, on a notre réfectoire, donc euh, on s'y retrouve. Et je vais t'emmener voir également ce qu'on appelle la ferme des entrepreneurs, qui est vraiment ce lieu où euh, en fait les porteurs de projets ruraux, les porteurs de projets du territoire, euh, on leur propose un, un système de compagnonnage. C'est-à-dire qu'on leur met à disposition donc, des ateliers, des bureaux. Et derrière ça, on mutualise des services avec eux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ruralité il euh, y a un véritable isolement des entrepreneurs. Euh, ils ont très peu accès euh, aux informations euh, typiquement euh, liées aux services type la BGE, etc. Ils, sont, ils se font très peu ce C'est pas juste une pépinière posée comme ça et puis euh, eux sont dans leur bâtiment, ils font ce qu'ils ont à faire. Non, euh, ils contribuent également à la préservation de ce commun qu'on a créé ici. Rendez-vous avec Jean. On avait déjà eu une première ébauche hier de l'ermitage dans la voiture et on va essayer d'avoir la suite aujourd'hui. Ah, ça a l'air bien de travailler au soleil comme ça. Bien, les, bien ah. On commence à bien prendre possession des lieux. Et donc ce, ce, ce domaine, il a servi à, au siège d'une ONG après avoir été fondé par une communauté de malades, les malades étant les dirigeants de l'ONG. Un des, des, des dirigeants de l'ONG m'a un peu rappelé en me disant Tu sais, Jean. On va vendre l'héritage, euh, c'est pas facile, c'est pas évident. Euh, peut-être que ça peut intéresser des gens que tu connais dans l'économie sociale, dans, dans le monde des start-up, de, de, de, de, de les logiciels libres, enfin, tout ce que tu as l'air de, de toucher du doigt là, euh, peut-être que ça pourrait être l'histoire à venir du lieu. Et donc petit à petit, chemin faisant, euh, à l'hiver 2016, j'ai réuni une trentaine de personnes un samedi, euh, même un vendredi soir, on a remis en, en route la chaudière. Euh, et je me suis dit, si en 48 heures on arrive à trouver un sens et à donner un avenir à ce alors peut-être qu'on aura trouvé une perspective. Donc ça a euh, été un challenge, mais ça a fonctionné. À la sortie du week-end, on avait un collectif, on avait un lieu et on commençait à avoir une démarche qui était de dire si, ici, on peut réinventer le 21e siècle tel qu'on on en a besoin, c'est-à-dire dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la planète, dans l'intérêt du territoire, parce qu'il y a des terres maraîchères, parce qu'il y a des bâtiments à transformer, parce qu'il euh, y a un lieu de liberté possible, alors on, a, on aura donné un sens à l'hermitage. Là, nous, on a découvert qu'on était organisé en tribus. C'est-à-dire que la tribu des agroécologistes passionnés de transition agricole. Celle-là, c'est la tribu des fermiers et des passionnés d'alimentation durable. Il y a la tribu de ce qu'on appelle les les hackers citoyens et les bâtisseurs. Ceux-là, ils maîtrisent le numérique, ils codent, euh, ils connaissent la connectivité, les objets connectés, ils connaissent euh, la data, ils connaissent les, les, les systèmes. Et ceux-là, en fait, de l'hermitage, ils ont fait leur quartier général. Hein. Après, il y a une tribu qui est celle à laquelle moi, je, je, je, je me suis euh, identifié, qui est la tribu des gardiens de la nature. C'est les gens qui vivent en Picardie et notamment ici, ils aiment la forêt. C'est les gens qui ont, qui ont la mer, d'autres la montagne. Nous, on a la forêt. Ma tribu, c'est celle qui s'occupe de la forêt de l'hermitage, celle qui des espaces extérieurs qu'on dit de manière un peu jargonneuse, à vocation non-productive, donc tout, tout ce qui est autour de nous, là. Alors, il y a une, il y a une quatrième tribu, c'est la tribu du vivre-ensemble. C'est ceux qui vont faire le café-cantine, celle, parce que c'est Marine, Marie, notamment. Elle est aussi confrontée, dans le bon sens du terme, à, au défi de réunir les gens, la population du, du village. On a 750 habitants, donc l'idée, c'est que le café et la tribu du lien, elle, elle, elle fassent aussi pas mal la fête. On ne fait pas assez la fête à la campagne de nos jours. Pour moi, c'est clair que si tu crées un lieu en autarcie, tu pas à un territoire une solution, l'autarcie ça n'a pas de sens. Si tu fais un lieu et que tu n'as pas une relation à ce qu'il est nécessaire au niveau territorial, c'est-à-dire local, régional, national et international, si tu n'as pas une vision du monde, si tu n'as pas une représentation, euh, je pense que quelque part euh, il, manque, il manque un étage. Quoi. Enfin, moi c'est Flamand Daniel, euh, j'ai 67 ans. Jean-Pierre Lefebvre. 59 ans bon, je pense qu'on a une association chasse qui, qui, qui est bien et donc euh, on est aussi on fait partie aussi de l'association euh, au fil de l'eau qui, qui est la pêche à la truite dont j'en suis le président et j'en tiens le vice-président donc on, on gravite euh, autour de deux associations quoi. Parce que pour l'instant il y, y, y, y a encore un bar du coup Non il n'y a, a, plus... ah a plus rien, plus... ouais. rien. Ouais. c'est ouais. mort il ouais. n'y ah ouais, a hein. plus de boulangerie on n'a ah ouais. plus de poste il ouais. n'y a plus la poste il n'y a y plus pas. rien. J en Hermitage je veux dire qu'avant, c'était un peu le vase clos. Quoi. Euh, on n'y venait pas comme on y vient aujourd'hui. Euh, moi, personnellement, euh, ma femme qui est habitante d'Autrèche, euh, quand on est venu pour voir le, le, le truc sur les serres, elle m'a dit c'est la première fois que je mets les pieds ici, natif d'autres On y vient pratiquement tous les 15 jours. À un oui, oui, moment oui. je suis pas venu, moi, mais pratiquement pour, tous les 15 nous, jours. Pour nous, l'hermétage c'est porte ouverte. Hein, euh, si on a envie de venir voir Jean ou même venir faire un tour, parce qu'on surveille un peu aussi. Hein, au niveau du, de la régulation des nuisibles et tout, euh, mmh. on est généralement invité à boire un café sans problème et ça se passe très bien. Ah c'est bientôt le café cantine, je crois qu'il va ouvrir. Il va ouvrir, oh, on viendra encore plus souvent. <rire> Nous continuons notre visite et sur les conseils de Latifa, je pars discuter avec Michel qui gère le projet du microferme. On est dans un espace contraint de 1 hectare 8. Ouais. et donc est-ce qu'on est capable d'avoir un, on va dire un, un potager villageois <rire> <rire> euh, qui soit capable de nourrir en circuit court des ruraux qui ne font pas tous du jardin. Euh, et puis d'être aussi un lieu qui contribue à la transition écologique sur deux hectares. Il faut absolument, coûte que coûte, qu'il y ait deux personnes qui puissent vivre de ça et que ça soit rémunéré à 1300, 1400, euh, voilà, un peu plus que le SMIC. Un hectare 8 pour faire vivre deux personnes, <rire> leur cotisation sociale et ça, c est, c est, ah, tu galère, sais, ouais. c'est ah, ouais, galère. Ouais. C'est galère. galère. Alors c'est pour ça que ici on le voit, euh, tu as plusieurs modules. Hein, plusieurs modules de production. Tout de suite, on a dit on investit dans une serre parce que là tu limites quand même les aléas. Ensuite, ben, plus à gauche là-bas, le potager qui va évoluer euh, vers des systèmes type permaculture. Puis au fond, euh, ce qu'on appelle l'agroforesterie avec un verger maraîcher. Ici, il y aura euh, une zone avec de la production aquaponique. Levier de développement de la microferme, c'est-à-dire si on se limite à un hectare huit en pleine terre, dont une partie sous abri. C'est pas tenable. Donc, si on n'a pas un outil qui permet de booster de la production sur un espace restreint mais avec des rotations rapides, ça, comme le permet l'aquaponie. Est-ce que tu pourrais me préciser un petit peu ce que c'est que l'aquaponie Ah, l'aquaponie. Alors, <rire> rapidement, l'aquaponie, c'est la contraction de deux mots l'aquaculture, élevage de poissons, et l'hydroponie, euh, la culture de plantes euh, sur des solutions euh, nutritives. Euh, donc sur de l'eau avec des nutriments. Si on prenait les déjections des poissons pour alimenter les plantes. Et c'est ça. En quoi c'est hyper intéressant pour une micro-ferme du coup Pas de terre à travailler. Mmh. Pas ouais. d'arrosage. Pas d'arrosage. Mmh. <rire> euh, tu retires la plante, elle est propre, il n'y a pas de terre, il ne faut pas la nettoyer. Tu en mets une derrière. Mmh. Pas de, pas de, encore une fois, pas de terre à travailler. Et l'eau. Il sort du système rentre chez les poissons. Tu divises par 10, voire 15, la consommation d'eau par rapport à un maché, maraîcher classique. Par contre, ça coûte plus cher à l'achat. Parce que c'est une serre, c'est de la tuyauterie, c'est des bassins, c'est ce que fait l'entreprise végétaux, c'est de la conception. Donc tu l'amortis sur 5 ans, 7 ans. Mais les chevreuils, ils étaient en train de se constituer <rire> en AMAP aussi, les lapins. Tu vois, donc il faut vraiment clôturer euh, ah là... avec un grillage qui descend 30 cm en dessous, sinon, tu... ah ouais, sinon. c'est eux qui viennent récolter. Ah ouais, hein. ouais, ouais c'est sûr. Voilà, alors que je te présente Edwige. Viens faire la vedette. Ah. <rire> Salut, enchanté. L'Hermitage euh, cherchait quelqu'un qui puisse euh, les aider à faire une étude sur la viabilité d'une micro, micro-ferme. Et pourquoi l'Ermitage alors Qu'est-ce qui t'a plu Eh bien, euh, bah, l'ambiance, les gens, euh, le lieu qui est euh, magnifique, travailler dans un tel cadre, c'est une chance. Puis euh, le fait de pouvoir me mettre à mon compte, en fait. Oh. C'était que... un rêve, mais c'était inaccessible pour moi parce que bah, j'ai pas de... J'ai pas de terre, j'avais pas, de, de, pas la finance pour pouvoir amorcer un tel projet. Le fait d'être en association avec, enfin pas en association, en société avec l'ermitage, les propriétaires terriens et puis euh, Sens, euh, l'entreprise de Michel, ça me permettait moi de me sécuriser euh, parce qu'avec mes anciens jobs, il euh, y avait des choses que je ne voulais pas reproduire. Et notamment je ne voulais pas me sentir seule euh, face à plein de choses. Et ensuite, euh, bah, cette liberté d'action, hein, euh, ça c'est vraiment. Euh... Et voilà, <rire> ça c'est fait. Toi. Voilà, on peut vivre euh, en famille ici, chat. on peut, euh, voilà, euh, c'est un choix familial. C'est mmh. pas simplement un boulot, c'est... Euh... L'Ermitage a donc la particularité d'héberger une équipe de hackers citoyens, organisés cool. autour du collectif Fabri-Commun. C'est Stéphie qui représente cette tribu à l'ermitage. Donc moi je m'appelle Stéphanie Vincent. Mon parcours, euh, il est lié à la fois au médico-social et au numérique. J'avais vraiment envie d'accompagner les enfants à faire plus de numérique. Et je me suis dit qu'il fallait euh, faire ça pour des populations qui étaient très éloignées du numérique, à savoir les décrocheurs scolaires et euh, les bénéficiaires du RSA. Et Jean m'a proposé euh, de venir à l'ermitage, de changer d'air. Et ce qui m'a dit m'a assez séduit euh, dans le sens où euh, il voulait une action pertinente euh, pour ces publics en difficulté. Les gens, il nous a parlé de Rural Hacking Factory, toi, toi, tu, toi tu définirais ça comment Alors en fait, on, on a donné ce nom parce qu'effectivement, on va faire une sorte d'école du numérique dans le sens où ce n'est pas une école de développement, très clairement. Souvent, quand on a une promotion de formation, on a des commandes de clients qui acceptent le jeu de la pédagogie. Donc, on produit des prototypes pour eux et on a fabriqué plein de choses pour des bibliothèques, on a fait des bandes d'arcade. Les jeunes, donc, du coup, font de la découpe laser, aussi de l'électronique, de l'informatique, du hardware, du design. On balaye euh, énormément de sujets euh, dès qu'on a un prétexte de livrable. Mais en fait le gros de notre travail, il est surtout de leur faire comprendre quels sont les enjeux qui sont autour de ça, euh, qui sont captifs en fait euh, de plein, de consommation, même euh, voire euh, de théorie du complot. Et, euh, et on leur explique comment fonctionnent les datas, comment comment fonctionnent les GAFA, pourquoi c'est important d'utiliser ce type de machine, quels sont les tenants, les aboutissants. On a énormément de conversations avec eux, on partage leur repas le midi. Donc vraiment, on embarque les jeunes dans un processus où on leur fait comprendre que non seulement ils ont un potentiel, mais aussi une place à prendre. Je m'appelle Michel Potier, j'ai 62 ans, j'ai été élu là il y, a, il y a 4 jours, 5 jours. L'histoire d'Autrèche est liée à l'ermitage, parce que l'ermitage a un historique assez ancien. Moi quand j'étais jeune, je suis venu ici faire mon côté, faire l'équitation et de voir le site aujourd'hui repartir dans, dans une activité qui est novatrice avec des, des, des gens qui sont motivés, qui sont qui sont intéressés, passionnés, c'est sympa. Quoi. Pour moi, je viens d'être élu maire. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une belle chose de, de pouvoir partir dans un mandat avec euh, toute cette énergie. Et la, la map avec la, la ferme, la, la, le, le, le maraîchage, tout ça, c'est des choses qui sont novatrices, mais en fin de compte, ça s'intègre bien dans un village. Ça la, la réponse du village, même par rapport au, au circuit court, la réponse est, est assez bonne. Quoi. Et, et là, aujourd'hui, de revoir euh, alors dans, dans une autre forme, bien sûr, mais de revoir la commune qui va recueillir du monde et qui va, qui va, et puis en plus il y a une dynamique de, de création d'entreprise, de tout ça quoi. Donc c'est quand même intéressant et mmh. on a des jeunes aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, l'année 2020 c'est une mauvaise année pour les jeunes il n'y aura pas de travail, il n'y a pas de job d'été il n'y a rien, il y a même les alternances ça va être difficile, donc d'avoir un site comme ça, ça peut apporter des choses quoi. mon travail l'hermitage c'est quelque chose, qui, quelque chose qui, va, qui va être moteur pour, pour la région quoi pour la, pour la région, pour la région, pour le canton et pour la commune. On ne pouvait pas rêver mieux pour inaugurer cette nouvelle saison d'Hyperliens. L'Ermitage illustre à notre sens une caractéristique fondamentale des tiers-lieux, l'ouverture. L'ouverture sur les autres, avec l'accueil de public, l'inclusion sociale et le numérique. L'ouverture à des publics professionnels aussi, créateurs, agriculteurs, Entrepreneur ou porteur de projet. Mais cette ouverture aura bien peu de sens si elle ne se déclinait pas également avec le territoire. L'intégration en milieu rural notamment n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est une démarche de dialogue, de patience et d'humilité. Aller vers l'autre plutôt que l'obliger à venir vers soi. L'Ermitage, tiers rural et citoyen, propose aujourd'hui un modèle social de développement territorial. Et de résilience. Est-ce un modèle à suivre pour inventer le fameux monde d'après Ceux qui visitent et vivent l'Hermitage, semblent penser. Nous, nous en sommes convaincus. Et nous allons continuer notre exploration de ces nouvelles manières d'habiter le monde. A bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien, le monde d'après est déjà là.